Nicolas, euh, que, comment t'appelles-tu <rire> Je m'appelle Nicolas. Et qu'est-ce que tu fais euh, ici et Je joue à la pétanque. Et euh, mais euh, dans l'informatique, tu sais, les jeux vidéo, tout ça Dans le monde des petits Mickey animés interactifs en 3D multimédia sur les autoroutes de la formation cyber, online, offline, Joël de René, je. Je sais pas, je, dois... je signe l'échec et j'emmerde le monde. Ça fait combien de temps que tu signes des chèques et que tu le monde euh, Depuis que j'ai suffisamment d'argent sur le compte, pour signer des chèques et emmerder le monde, ça doit bien faire 25 ans. Et là, tu, tu, tu signes des chèques à propos de quoi et t'emmerdes le monde à propos de quoi euh, Je signe des chèques à des gens géniaux, qui font des jeux géniaux et qui sont géniaux. Il faut quoi comme jeu géniaux Il faut un jeu géniaux d'abord qui s'appelle Darker's et euh, qui est génial. J'ai commencé à travailler sur Dark Earth et euh, bon, bah là c'est clair que euh, j'ai pris complètement le projet en main, euh, j'ai viré tous les gens qui étaient là, je m'en suis occupé complètement, c'est moi qui ai tout fait, j'ai fait les graphismes, j'ai fait la musique, j'ai fait la programmation, j'ai fait le scénario, j'ai fait le script, j'ai fait euh, le design euh, de, de, de la boîte, euh, les affiches. Euh, c'est même moi qui ai construit les PC, j'ai inventé les différentes cartes graphiques qui sont utilisées dans ce jeu. Enfin bon, voilà, là, on peut dire que j'ai tout fait et que l'équipe me, me sert un peu de faire valoir en fait. Le directeur de la création sur le projet Dark Earth. C'est donc moi qui ai la charge de m'assurer que le projet se, passe, se déroule le mieux possible et sort en temps et en heure. Euh, C'est également moi qui, est, euh, qui me suis chargé du développement euh, de l'univers euh, des Darkers à partir d'idées euh, lancées par toute l'équipe pour créer un univers cohérent euh, où on pourrait faire ce jeu mais j'espère également plus tard faire d'autres jeux, euh, des jeux d'aventure, des jeux d'action, des jeux de stratégie. La synchro des sons sur les, les scènes cinématiques j'utilise Première, qui est un soft qui permet donc d'avoir toutes ces images en haut de l'écran et de synchroniser les sons vraiment à l'endroit où on veut, image par image, euh, avec une panoramique, etc. etc. Donc on, on a quelque chose de vraiment très précis, ça se rapproche vachement du, de la sonorisation d'un film en fait. Et euh, je, je peux coller aussi des pistes de musique, coller des dialogues dessus. Pas, je suis le responsable de la cinématique. C'est-à-dire que je m'occupe du storyboard, j'ai fait des lignes des perso, et euh, quoi d'autre. Et euh, en fait, euh, je suis le réalisateur. Je bosse avec les autres, je fais le même boulot, mais en plus je regarde ce qu'ils font. Je m'occupe de la lumière, des éclairages, des mouvements de caméra. Ce que je suis en train de faire actuellement. Ça c'est un movie qui va durer entre 10 et 15 secondes. Et en fait, c'est la présentation On va voir de personnages qui sont qui s'appellent les marcheurs dans le jeu et qui marchent dans un décor euh, apocalyptique. Les Là pour l'instant je bosse sur image et avec toute, euh, toute la flopée de, de soft qui va autour, c'est-à-dire Photoshop, 3D Studio également pour les effets spéciaux, pour, pour pas mal de choses. Quoi. Là par exemple, je, je travaille sur euh, sur un marcheur. Alors moi je travaille aussi sur Softimage quand j'ai le temps, je travaille sur 3D Studio et euh, j'assure en fait le montage des scènes cinématiques à l'aide du logiciel de montage virtuel première. qui est très bien. J'assure également tout ce qui est euh, bruitage avec euh, le musicien et euh, pour le moment ça se passe plutôt bien et ça ne sert à rien de dire. sur, Dark Earth, sur Dark Earth, mais mais On a cherché ensemble le style, le look et puis d'art médiéval le 19e siècle, moi j'adore le 19e, le, les matériaux, le, cuis, le bronze, la machine à la Et donc euh, tout est parti de là. J'adore la mécanique aussi, donc j'en ai mis partout. Et ça a donné une cuisine qui est, qui est Dark Earth. Je fais les plans, les élévations, les perspectives, parce que 3DS nécessite d'être très technique dans la. Dans la pour mise en place, donc tout soit à l'échelle pour que les persos circulent réellement. Tous nos lieux sont réellement calés les uns par rapport aux autres. Les escaliers mènent réellement du premier au second, au troisième, ainsi de suite. Quand on voit les extérieurs, les intérieurs sont réellement à l'intérieur. Voilà, donc là, j'ai récupéré un personnage modélisé texturé, euh... et texturé, donc. je lui ai affecté une arme, mais là, maintenant, je vais lui coller une animation que j'ai faite. Donc je vais je instructions vais Alors là, bon, création du personnage en, en fin de fer, en fin d'air. Une fois qu'il est... il est créé. Ah. Ah. Donc il apparaît tel quel comme ça, et il faut maintenant créer des textures pour les adapter sur le personnage. Donc on commence on par des sélections de facettes. Mm -hmm. on ça. Mm -hmm. Voilà. Pétanque. À la Et à Pierre Boule. À Pierre Boule.